Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo euh, pour utiliser en fait des personnages animés qui vont être récupérés par le biais du site mixamo.com Alors pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez qu'il y a beaucoup de vidéos sur la chaîne et j'en ai fait, fait une déjà il y a quelques temps, elle date un peu aujourd'hui, elle n'est plus tout à fait à jour de, du fait que Mixamo évoluait et Unity aussi. Alors je vais vous montrer ici comment on peut justement utiliser, euh, récupérer un personnage et utiliser ses animations dans Unity. Alors pour ce faire, j'ai j'ai créé un projet 3D tout à fait basique avec ici un plane, avec une texture. Et dans mon projet, vous pouvez voir un dossier scène qui comporte ma scène, les textures et un dossier Mixamo qui pour le moment est totalement vierge. Je vais m'en servir pour stocker le personnage. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va tout de suite aller sur le site mixamo.com. Alors une fois sur le site Mixamo, vous connaissez déjà, vous pouvez euh, tout simplement vous euh, enregistrer gratuitement et vous avez accès à une bibliothèque de personnages et leur animation. Mais pas que, parce que vous allez pouvoir aussi, si vous regardez un petit peu plus bas, euh, utiliser ici euh, un personnage que vous aurez modélisé ou récupéré ailleurs et euh, le riguer automatiquement ou avec ici l'assistant pour justement utiliser les animations de Mixamo. Alors c'est parti, on va tout de suite déjà récupérer un personnage. Donc on va faire Bruce Character. Alors comme vous pouvez l'observer... Vous avez ici un aperçu sur la droite, alors je vais faire le tour très rapidement, euh, qui s'appelle ici « Agi », on peut voir son nom, euh, qui est ici d'ailleurs, et vous pouvez évidemment vous déplacer dans cette vue. Donc pour ce faire, vous avez plusieurs possibilités. Alors, Vous avez des outils en haut à gauche, mais vous pouvez déjà le faire automatiquement ici, euh, vous voyez, en, en fonçant le clic gauche de votre souris et en faisant une rotation en fait sur le personnage qui peut être assez intéressant. Ensuite, vous pouvez euh, enfoncer euh, la molette de votre souris pour tout simplement dé vous déplacer sur la vue et euh, la molette pour zoomer et dézoomer. Alors, on n'est pas trop perdu parce que dans Unity, c'est pratiquement la même chose. Alors, ce qui est intéressant aussi au niveau des petits outils ici, c'est que vous avez la possibilité d'afficher euh, les bones en fait, du personnage, du modèle. C'est ce qui va servir à son animation. Vous recliquez, ça revient en vue normale. Vous avez ici la possibilité de cliquer et ensuite d'utiliser le clic gauche de souris pour faire une rotation. Idem ici pour le déplacement et idem ici pour le zoom, clic gauche enfoncé et on déplace la souris et ça fonctionne. Vous avez la possibilité ici de faire un reset au niveau de la caméra et celui-ci c'est tout simplement pour loquer la caméra sur le modèle. Quand vous allez utiliser des animations par exemple de course où il va se déplacer, bah vous, votre caméra va bah le suivre tout simplement. Donc, vous avez toute une panoplie ici de modèles. Alors, à vous de voir celui qui vous intéresse. Il y en a euh, franchement pas mal. Euh, il y en a pour tous les goûts. Donc, à vous de voir ce qui vous plaît. Alors il y a même une deuxième page. Je ne vais pas vous la montrer ici. Mais en tout cas, moi, j'ai choisi d'utiliser Rémi et on va dire Use this character. Alors. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va attribuer tout de suite une animation à euh, notre personnage. Donc on va aller chercher une animation idle. Alors avant de taper ça là-dedans, soit vous cliquez ici sur animation, soit vous faites ici find animation. Et là, on va pouvoir chercher notre animation. Il y en a des tonnes. Donc on va pouvoir choisir, par exemple, d'afficher ici, enfin d'appliquer cette... Euh, cette animation euh, à Rémi, bon alors c'est peut-être pas forcément la mieux, vous avez celle-ci, à vous de voir ce qui vous intéresse et évidemment vous pouvez intervenir ici sur différents paramètres comme vous le voyez, euh, ce qui peut être assez intéressant. Alors l'overdrive tout ça donc à vous en fait de choisir vous avez ici l'espacement entre les bras. Alors ce qui peut être utile parce que parfois vous allez voir même si vous ramenez un personnage euh, qui ne vient pas de Mixamo ça peut être assez utile euh, tout simplement d'adapter de, de, de, parce que si les bras et tout ça ne vont pas bien. Donc moi euh, ce que je vais faire dans un premier temps maintenant c'est télécharger ce personnage. Alors on peut voir que j'ai idle on Remy. ça veut dire que j'ai l'animation idle sur le personnage Rémi donc je vais faire un petit download. Alors à ce moment-ci, on va devoir euh, modifier un petit peu les paramètres. Alors attention à bien choisir FBX for Unity, sinon vous allez avoir un problème. Ensuite, on va bien choisir ici With Skin avec la peau si on fait une traduction. Pour le reste, on n'y touche pas. Frame par seconde 30 et Keyframe Reduction None, ça marche très bien. On va cliquer sur Download pour récupérer le modèle plus l'animation. Donc il faudra patienter un petit moment en fonction de votre connexion Internet et tout ça. Ça risque d'être un peu plus long. Le fichier est disponible, on peut voir qu'il s'appelle remy-idle. Je vais le, le, le, le télécharger dans le dossier mixamo que j'ai créé au niveau de l'asset de mon projet. Alors Pendant que j'y suis, je vais tout de suite appliquer une deuxième animation, une classique, un run par exemple. Alors je vais prendre quelque chose d'assez classique. Voilà. Run. Alors on aurait pu même mettre walk, mais on va laisser ça. Et je vais la choisir en in place parce que là, je vais pas déplacer les personnages. Il y a assez de tutos sur la chaîne pour que vous voyez comment faire. Mais là, simplement pour vous montrer que les animations fonctionnent bien. Donc de la même manière, je peux ici paramétrer, mais je vais pas le faire. Et je vais tout de suite télécharger. Et là, ce coup-ci, je vais garder le FBX for Unity, mais je vais choisir Without scene Je n'ai pas besoin en fait de la peau du personnage qui va alléger considérablement euh, le FBX que je vais récupérer. Et en plus, je n'aurais besoin que de l'animation pour le reste j'y touche pas non plus donc je fais download de nouveau et je télécharge au même endroit tout simplement ce fichier voilà comme ça j'ai l'animation idle et running qui vont être disponibles dans unity donc maintenant on retourne dans unity et on voit comment on peut opérer donc nous voilà de retour dans unity et on peut observer que j'ai bien ici euh, remis idle et ici euh, je n'ai pas de, de preview parce que c'est tout simplement l'animation alors le premier problème que vous rencontrez souvent, c'est euh, ici quand vous positionnez votre personnage sur la scène... On peut observer qu'il n'y a aucune texture et euh, bah, c'est assez moche. C'est tout à fait normal. On va devoir sélectionner notre modèle. Alors attention à ne pas confondre ici avec celui qui est dans votre hiérarchie. C'est celui qui se trouve dans votre projet. Et là, on va aller au niveau de l'inspecteur. Vous avez plusieurs catégories motel, rig, animation et material. Et material, ça va être très important. Donc on va rien toucher parce que les options par défaut vont être bonnes. Je tiens à dire que je travaille ici avec Unity 2019.1.10 F1. Et euh, bah, on va tout simplement faire un extract des textures. Alors moi je vais pouvoir les, les, les, les positionner où je veux mais je vais créer ici un dossier texture pour que ce soit bien dissocié et qu'on comprenne qu bien. Donc je vais faire ça et je vais sélectionner euh, ce dossier. On va voir Unity qui va travailler et ça va m'extraire les textures et vous allez voir que Rémi automatiquement bah, il va être plutôt coloré. Alors, on peut voir d'ailleurs ici que Unity euh, a détecté qu'il y avait un problème avec les normal maps, donc on va faire un fixe tout simplement et euh, c'est réglé. Alors, dans mon dossier texture, j'ai toutes les textures qui ont été extraites du personnage, comme on peut le voir. Le seul problème, c'est que si on s'avance un petit peu, on peut observer qu'il est totalement moche. Et euh, là, il faudra modifier le shader. Alors, si vous voulez modifier le shader, il faudra, euh, parce que vous euh, n'aurez pas le choix, il faudra extraire aussi. Euh, le matériel, parce que là, regardez, si je sélectionne la partie qui ne va pas, par exemple ici, euh, le pull, je ne peux pas modifier euh, ici, shader. Donc, ce qu'on va faire, on va de nouveau aller ici sur notre personnage, Rémi et on va faire un extract material. On avait fait les textures dans un premier temps. Donc, on va faire extract material. Et là, je vais faire un nouveau dossier pour que vous compreniez bien. Je vais mettre materials. Voilà. Je vais choisir de les extraire de nouveau dedans. Alors, ça va les extraire tranquillement. Il n'y aura aucune modification. On peut voir que dans mes matériels, je les ai bien ici. Mais euh, une fois que j'ai fait ça, maintenant, je vais pouvoir sélectionner euh, mon personnage et par exemple ici, modifier son shader. On peut voir que par défaut, c'est un standard. Et euh, bah, j'ai fait quelques essais. Moi, j'utilise souvent le Bump and Diffuse. On peut voir que du coup, tout revient correctement. Alors, c'est un petit jeu de patience parce qu'il faudra en sélectionner, euh, sélectionner ceux qui ne vont pas là on peut voir qu'ici c'est pas terrible non plus donc je vais pas hésiter à le faire. Voilà, on peut voir que là je suis déjà beaucoup mieux. On peut voir que si je tourne autour du personnage, alors qu'est-ce que ça donne bah, Derrière, c'est pas encore terrible. On voit ici, on voit un peu à travers, donc je vais modifier ça. Voilà, on peut voir qu'il est en. Voilà. Et ici, je vais le mettre donc en legacy. Bump and diffuse. Et là, on peut observer que ça me paraît pas mal. Rémi euh, a plutôt un joli rendu. Donc euh, voilà, alors ce que je vais faire maintenant, je vais passer en vue du dessus, je vais le déplacer pour que la caméra ici, voilà, vous voyez bien ici en bas à droite. Et maintenant, on va pouvoir euh, voir comment on peut opérer avec Donc évidemment, là, si je le lance... On peut voir que euh, rien ne se passe. Pourtant, j'ai une animation. Alors, c'est tout à fait logique parce qu'ici, je n'ai pas de contrôleur. En fait, si vous regardez au niveau du personnage Rémi, euh, j'ai ici un animateur, mais je n'ai pas de contrôleur. Alors, si vous avez une animation, de toute façon, vous le supprimez euh, et puis vous créez, vous, vous mettez un composant animateur et vous ren ren renseignez l'avatar qui est là. Mais j'ai pas de contrôleur. Donc, ce que je vais faire, je vais créer un animateur contrôleur. Clic droit, Create Animator Controller, et euh, je vais l'appeler euh, Rémi, euh, peu importe. Et je vais le positionné ici dans le contrôleur ici. je vais pouvoir avoir accès maintenant à l'animateur et l'animateur de Rémi, on peut voir qu'il n'y a strictement rien dedans donc c'est tout à fait logique ce que je vais faire je vais aller glisser maintenant l'animation idle qu'on va retrouver ici que j'avais téléchargé avec et maintenant on va pouvoir faire un double clic dessus d'ailleurs et faire un loop time ici et apply alors, jusque là il n'y a rien de compliqué, ça ressemble vraiment au premier tuto que je vous avais fait, on... ça nous permettra de jouer l'animation idle en boucle. Donc si maintenant on exécute ici, on va pouvoir observer que bah, Rémi il joue bien, euh, ici son animation en bas à droite comme vous pouvez le voir, et ici au dessus aussi sans aucun souci. Donc on a bien l'animation qui joue, tout fonctionne parfaitement, c'est parfait. Maintenant, on va pouvoir observer aussi que dans mon animator, si je veux tout simplement ici ajouter une autre animation, celle que j'ai téléchargée « Without Skin », vous pouvez voir que j'ai bien ici « Running ». Je vais le prendre ici, voilà. Et je vais lui faire une animation ici de « Idle » vers « Running ». Donc on va lancer ça et on va pouvoir observer en bas à droite qu'une fois l'animation jouée, parce que là je, mets, je ne gère pas la... On a bien « Running » qui joue une seule et unique fois. Encore une fois, pourquoi Tout simplement parce qu'ici je vais devoir faire un « Loop Time ». Je fais un « Apply ». Et donc on va pouvoir observer ici que euh, l'animation fonctionne très bien et on peut voir qu'on bah, peut régler les soucis assez facilement. Même si vous avez des soucis de shader avec euh, un modèle de Mixamo, bah, on peut observer qu'on sait très facilement ici euh, récupérer en fait, ce qu'il faut et avoir le personnage qui est tout à fait correct dans Unity. Alors ça, c'est dans le cas où vous avez un personnage que vous récupérez depuis Mixamo. Mais vous avez aussi la possibilité d'utiliser vos propres personnages ou un personnage que vous avez modélisé. Alors imaginons, je vais revenir ici à mon dossier Asset. Euh, J'ai récupéré ici euh, sur le net un dossier, un, un modèle qui s'appelle Peggy. Donc je vais l'importer. Alors c'est un modèle euh, type humanoïde qui ressemble beaucoup à ça, mais ça marcherait avec n'importe quoi. Et on va l'importer dans Unity, mais ce modèle, même s'il est bien réalisé, il n'a aucune animation, vous allez pouvoir l'observer. Donc ce que je vais faire, je vais désactiver Rémi le temps qu'on travaille, et je vais poser ici euh, le personnage ici de Peggy. Voilà, On peut voir d'ailleurs qu'elle est un peu plus petite que Rémi, mais ça peu importe, on pourrait jouer avec son, son scale, mais on ne va pas le faire ici, ce qu'on voudrait c'est simplement l'animer. Bon, en même temps, euh, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, parce que vous allez voir que c'est très simple avec, grâce à Mixamo. Si je retourne maintenant dans Mixamo, j'ai la possibilité ici de faire un Upload Caractère. Donc Je vais cliquer sur Upload Caractère. Et là, je vais pouvoir ici faire un drag and drop en fait du caractère que je veux. Alors, il y a quelques extensions qui sont reconnues. FBX, OBJ et les ZIP. Mais enfin, les ZIP, ce sera votre FBX ou OBJ qui va être zippé. Donc, ce que je vais faire, je vais récupérer ici dans mon dossier le FBX. On peut voir que j'ai les textures à côté. Et je vais le glisser ici. On va patienter le temps que le personnage est uploadé sur les serveurs de Mixamo. Et là... Si tout se passe bien, soit vous aurez un auto -rig, ce qui peut être mon cas, ici, soit vous aurez la possibilité de positionner, en fait, euh, ce que je vous avais montré dans la précédente vidéo, euh, certains points sur le corps, les genoux, le bassin, etc., pour que, justement, le rig euh, soit, euh, soit correct. Alors, là, on peut voir que c'est en train de calculer, c'est un algorithme qui travaille derrière, et euh, bah, si vous avez de la chance, que votre modèle est bien réalisé et qui est assez compatible, vous n'aurez strictement rien à faire. Voilà, on peut voir que... Le traitement est terminé. Et là, on peut voir que j'ai bien mon personnage qui est dedans avec l'animation. Donc, vous pouvez voir que c'est encore une fois très simple. Hein. Maintenant, je vais confirmer par Next. Voilà. « Your the character has been uploaded. Processed with this character. » C'est-à-dire, voulez-vous procéder avec ce caractère Oui. Et bien, bah, maintenant, je ne vais plus vous remontrer parce que je pense que vous avez compris. Il me suffirait juste maintenant d'aller chercher euh, n'importe quelle animation voilà et de faire exactement ce que j'ai fait avec vous euh, à l'instant et si j'ai des problèmes de texture je travaillerai de la même manière. L'avantage c'est que vous pouvez vraiment euh, ne pas forcément utiliser euh, un personnage de la bibliothèque on peut voir qu'il y en a déjà quelques-uns qui sont assez sympathiques mais vous pouvez en trouver aussi sur internet gratuitement ou tout simplement les acheter et euh, créer votre propre jeu vidéo comme ça ou les réaliser vous-même et euh, les riguer parce que l'animation c'est pas forcément simple et on peut voir que la bibliothèque d'animation de Maximo est bien complète. Donc de ce fait là, euh, bah, vous n'avez plus grand chose à faire, donc là, bah, pareil, vous retéléchargez ici, on peut voir que j'ai idle on Peggy alors bon, je vais le télécharger pour le fun et pour qu'on le fasse ensemble, c'est la première donc je prends la, la with skin, fbx for unity, je télécharge euh, évidemment, je vais le positionner euh, bah, dans le même dossier, ou alors, je vais le mettre plutôt à la, le, voilà, au niveau de l'asset, j'enregistre on attend que ça télécharge, une fois que c'est téléchargé on retourne dans unity voilà, donc on peut voir ici que dans ma racine j'ai bien Peggy Idol. d'ailleurs celui-ci je peux le supprimer, je vais d'ailleurs le faire, voilà, évidemment ici ça n'existe plus, et je peux utiliser mon personnage, et comme vous pouvez le voir j'ai exactement le même problème, donc je le sélectionne, je vais dans matériel, je fais un Extract Texture, alors là du coup je vais le faire à la racine, je vais pas m'embêter, et là on va pouvoir observer que les textures vont euh, venir de la même manière que je l'ai fait avec le personnage Mixamo. On va pouvoir observer qu'on a exactement le même résultat. Donc il n'y a pas de surprise là-dessus. Voilà. Et ici, comme j'ai aucune modification ici euh, de shader à faire, je pourrais faire aussi Extract Material. Bon, voilà, on va le faire aussi hein, pour, le, pour, le, pour, pour, le, pour le tuto. Mais on peut voir que de toute façon, ça fonctionne. Et ça va euh, vraiment euh, utiliser, ça va être la même chose. On change simplement le personnage. On peut voir que pour ça, Mixamo est assez sympathique. Alors, maintenant, si on sélectionne Peggy, on peut voir qu'elle n'a pas d'Animator contrôleur, Donc, on va lui créer très rapidement un Animator contrôleur, Voilà, qu'on va renommer parce que là, je l'ai... Bon, bah, c'est pas grave, je vais utiliser celui-là. J'ai mis le nom par défaut. Voilà. Le contrôleur est là. L'Avatar est bien là. Et maintenant, dans l'Animator, je vais aller chercher euh, dans Peggy ici, l'animation euh, Idle qui se trouve être là. Double-clic. Je sélectionne le loop, j'applique et maintenant on n'a plus qu'à tester pour voir si tout ça fonctionne. Alors vous pouvez voir que ça prend un peu plus de temps. Mais une fois que c'est fait, c'est fait. Voilà, je retourne au niveau de ma scène. Je lance ici ma scène. Et on peut observer que j'ai bien ici mon personnage qui est animé. Alors que celui-ci, je l'ai vraiment importé, je l'avais récupéré euh, gratuitement sur internet. Et on peut voir que je peux utiliser n'importe quelle animation venant de Mixamo. Voilà, donc j'espère euh, que cette vidéo va répondre euh, à la question qu'on m'a posée il y a peu de temps. Effectivement, c'est une vidéo que j'avais déjà faite, mais je tenais à la remettre au, au goût du jour, parce que euh, vous voyez qu'il y a eu quelques, petites, euh, quelques petits changements, que ce soit chez Mixamo ou même euh, depuis euh, les dernières versions d'Unity. Donc il y a quelques petits euh, soucis qu'on n'avait pas avant, mais on peut voir qu'on peut les, les réparer assez facilement en quelques clics. Voilà.